T'aimerais faire du théâtre ici Fred, Robin, on y va <rire> Bon alors, euh, vous qui ne connaissez pas Fred ni Robin, ce, ce sont ses collègues de théâtre, voilà. voilà. Bah ben oui, ben Camille fait du théâtre, voilà. <rire> Bon allez, on va faire un truc dramatique. Oh. Oh. Recaler. <rire> Comment ça recaler J'étais pas bon comédien Attendez Oh, Roméo, Roméo Et puis je, sais plus. Je suis ta Juliette avec un J majuscule et deux bas sur mes jambes. <rire> Alors là, Aya m'impressionneraide hein <rire> De balader des murs de 2000 ans, voir un petit peu plus. C'est splendide, c'est préservé, c'est entretenu, on a l'impression d'y être. On a avant l'heure C'est pas nous qui avons inventé YouPorn Nous sommes ici dans la maison close de Pompi il devait y avoir des de là oui. Regarde là d'en haut, regarde là d'en haut Mon stabilisateur ne fonctionne plus, donc je suis obligé de le faire avec une perche. Donc j'espère que les images sont passables. Enfin je pense. C'est pas une perche. <rire> oui, enfin c'est mon trépied que j'utilise comme perche. Oh, chut, il faut pas tout dévoiler des secrets du dessous du vlog. Là. Tu dévoiles tout toi tout le monde. Allez, les... La magie d'Internet. <rire> Attention, il y a des égouts. alors on est là. Ah ben là, regarde le forum est là-bas. Oui. Ah ben on aura en nom, c'est bien. Et pour le pays, la ville est là-bas. Regarde, je vois l'église là-bas, la chiesa. Hein. Ben on n'a pas été tout droit, donc on va tout droit. T'as vu à l'époque il y avait des legos déjà. Des légos. Oui, regarde. <rire> Voilà, il commence à pleuvoir, voilà, et ça c'est le résultat de la carte bon, On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut, et du coup, c'est désert On a Pompéi rien que pour nous, c'est pas cool ça Bon après ça mouille hein, quand même Pompéi Donc là il y a la... T'arrives encore à lire On essaie sortir Oui Donc, là, on est là non Oui Alors, On arrive là Oui de là. Oui. faut aller là D'accord Bon c'est bizarre, il n'y a plus personne, dis donc Mouillé pour mouiller, hein Ouais, mouillé pour mouiller, hein, voilà ouais. Ça n'a jamais tué personne Est-ce Est que quelqu'un, là, veut la carte <rire> Utilisée par nous, donc elle a la valeur quand même, hein. Donc une véritable carte qui a été à Pompéi, utilisée par nous sous la pluie c'est top! Attends, si tu la signes, elle aura plus de. Si tu la veux, tu mets un commentaire en dessous je te l'envoie. Voilà, je te tire au sort. Ah je Il y, y a des gens qui sont capables de le faire. Eh ben oui, faites! Ce serait drôle ça! Ce serait drôle! Donc, euh, tu veux cette carte, on l'emmène avec nous et on te l'envoie. Et on la signe tous les deux. Hein. Oui! Oui! Oui! Bon, je vais ranger l'appareil parce qu'il est en train de se mouiller. Oh. Il pleut, je crois! Il pleut. Voilà, on est dans le taxi. On retourne à. Euh, ah. Parce qu'en train c'est pas possible. Et puis le chauffeur. Ah, tu ah. vois. <rire> ah, hein oui. Il parle fort. Bienvenue en Italie. Ah fatigué Ah ça, on s'y va T'es bouillé quand même. Oui. On s'entend même pas parler d'un il parle fort. Bah, il fait froid maintenant hein. Mais non j'ai froid On a séché mais on a froid quand même parce que les vêtements sont encore un peu mouillés. Ouais on arrive à l'hôtel Alors le taxi nous a bien fait rire bah, non, le taxi, mais... En tout cas les chauffeurs de taxi ouais, à Naples sont hyper gentils Ils adorent leur ville Ils vous racontent toute l'histoire de la ville euh... Ils nous ont appris deux trois mots, Enfin ils nous ont appris deux trois mots à Napolitain Parce que c'est vrai que le napolitain c'est pas l'italien Parce que là je suis un peu perdu là avec le Napolitain Quand il parle vraiment euh... le dialecte On est un peu paumé ça montré sa femme, sa fille. Oui voilà, on fait un voyage avec un chauffeur de taxi, on connaît sa vie en fait. Marie voilà. depuis 4 ans. <rire> Et nous avons appris que les plus belles femmes italiennes sont napolitaines, selon un chauffeur napolitain. Non, non il était de Pompéi. de Pompéi. Mais bon, Pompéi, c'est la province de Naples. Donc, euh... Et mais c'est vrai que les femmes ici sont vraiment très belles. Ah, c'est une femme qui le dit Allez, on est à l'hôtel. <laughs> Elle veut prendre une douche au et moi aussi. <laughs> Il faut se filer bien le temps à celle d'hier. Celle d'hier qu'on a pris là d'ailleurs, juste à côté. Alors, Alors verdict exactement la même pour avoir un moyen de comparaison. Et elles sont toutes les deux très très belles. Ah oui. c'est Les pâtes qu'ils ont, c'est moelleux. D'habitude, je laisse la croûte de la pizza, mais là, j'ai tout mangé. Trop <rire> non, bon. Non, non, non. Non, oui. Ça. Oui, mais parce que j'ai pris des pâtes aussi pour goûter, parce qu'il fallait que je goûte ces pâtes. C'était trop bon. Ouais, et eh ben ça. oui. Pourtant, c'est dans des petites rues qui ne payent pas de mine, qui sont un peu sombres, un peu coupe-gorge, mais euh, <rire> vraiment. Voilà. C'est ici que ça se passe, quoi. Voilà, dans les quartiers ça. populaires, c'est là où il faut aller. Il faut sortir des quartiers touristiques et aller dans les quartiers populaires. Et c'est là que c'est le meilleur. On a même eu le à la guitare et la. Et la mandoline. Hein. C'est ça. Mais voilà, si vous allez à Naples, c'est The Address. Je, je le mettrai dans la description, là. Je vous le mets dans la description. Voilà, donc là on est arrivé au port, nous allons prendre le ferry pour aller à Palerme. On vient de prendre nos billets. C'est la première fois que je fais ça, la première fois qu'on fait ça ensemble de toute façon. Donc c'est aller sans voiture dans un ferry, donc c'est une nouvelle expérience. On va voir ce que ça donne. Pardon. Et là c'est du... <rire> du direct, vous voyez, elle est bien élevée, elle dit pardon, il n'y a pas de souci. Ça c'est bien, ça c'est bien ça, ça c'est bien. Avec ces quelques jours qu'on a passé ici euh, en Italie, à Rome, à Naples, Pompéi, et puis de nouveau à Naples, avec tous ces, tous ces beaux bâtiments que l'on... <rire> Elle m'empêche de parler. <rire> avec tous ces monuments que l'on a vus... <rire> Arrête, mais je peux pas parler Je veux, je veux dire quelque chose d'intelligent, ça m'arrive pas souvent déjà. <rire> Ça me en fait penser une chose, c'est que nous aussi, nous avons des vestiges de notre passé. Nous avons les monuments de notre vie émotionnelle. Nous avons aussi un passé. Un passé qui peut être lourd et derrière elle se fout de moi. <rire> Donc tout ça pour dire que nous avons tous un passé. Et que ce passé, c'est aussi notre patrimoine. Qu'il soit douloureux, qu'il soit magnifique. Quel que soit ce passé, il a construit la personne que vous êtes aujourd'hui avec toutes vos qualités. Toutes vos sensibilités. Oui, tu veux dire quelque chose Et vos défauts Bon, les défauts, mais on n'est pas là pour parler des défauts, on est, pas, on est là pour parler de ce qu'il y a de meilleur. Et parfois, des sensibilités ont été créées dans l'épreuve, dans la difficulté. Et bien, comme tous ces monuments que nous visitons avec énormément de plaisir, on peut apprendre à honorer notre passé, non pas à les considérer comme des cicatrices que l'on gratte et que l'on ouvre à chaque fois, euh, qui, qui s'ouvrent à chaque fois et on, on attache de l'importance à ces cicatrices, mais on considère ces événements de passé comme ce qui nous a construit, comme on est construit en civilisation, que la culture nous a construite, Et on voit que cette histoire a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, autant dans une nation que dans nos familles, que nous-mêmes. Honorez votre passé. Comme on honore parfois ces monuments avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. On chérit parfois ces monuments parce qu'ils sont les signes du passé et parfois on se rend compte que des gens ont laissé une trace ici bas et oui ça c'est quelque chose qui peut paraître important pour nous tous c'est laisser une trace et moi quand je fais des vidéos ici c'est ma façon à moi de laisser une trace outre d'avoir des enfants d'avoir des générations qui suivent on aime laisser une trace on aime faire savoir au monde qu'on était sur terre qu'on a laissé quelque chose d'indélibile, quelque chose d'utile j'espère que ce que je fais là avec ces vidéos ça vous rapporte quelque chose d'utile. C'est bien de faire des vidéos avec Camille, hein bon, hein. Tu vois, Guy, je t'aime bien, hein mais bon, là, c'est pas pareil. Hein on peut dire ce qu'on veut, mais non, c'est pas pareil. Hein non, je m'inquiéterai quand même. On a fait une vidéo coming out. Mais c'était vraiment pour délirer. Euh, appuie sur le i, là. Tu verras, verras. Avec Guy, on a fait un coming out, mec. Non, le i sera là. Non, le i, est là. Il est là. Ça va. Il est là. Bien sûr. Je sais pas... Normalement, oui. il est là. Bah, S'il n'est pas là il, est là, il est là. Mais en tout cas, il est là. Je pense il est là. Où il a... non, moi, je crois qu'il est là. On verra. Hein. On verra qui a gagné. <rire>